Dans le module 3, avant de pouvoir tenir un objet imprimé en 3D, l'idée de celui qui veut le créer doit passer par plusieurs étapes. Une fois la modélisation 3D complétée, le produit digital qui en découle doit passer par un trancheur avant d'être prêt à être imprimé. Il s'avère donc important de bien comprendre le rôle du trancheur et ses liens avec l'impression 3D. Une fois le modèle 3D modélisé, un fichier informatique contenant toutes les informations relatives est créé par le logiciel de modélisation. Comme la plupart des logiciels, ceux qui sont utilisés pour faire de la modélisation 3D permettent habituellement de sauvegarder en différents formats. Combien existe-t-il de formats? Des centaines, plus que à peu près chaque compagnie crée le leur afin qu'il soit le plus compatible avec leurs produits. Ainsi. Si une personne utilise par exemple le logiciel AutoCAD, il pourra créer un fichier en format .dwg, alors qu'une autre qui utilise par exemple Blender obtiendra un fichier au format .blend. Et advenant que ces deux personnes veulent travailler sur leur même projet, il en sera malheureusement impossible d'utiliser ces types de fichiers. Mais heureusement, mis à part les formats que l'on pourrait qualifier de propriétaires, puisqu'ils sont créés par une compagnie, il existe des formats neutres, qui ont une meilleure compatibilité avec les différents logiciels et imprimantes. Donc, Il existe quelques formats de fichiers mais les deux plus communs sont les fichiers .stl et .obj. Il est important de bien choisir le format de fichier puisque c'est ce dernier qui détermine les informations qui seront transmises à l'impression 3D, que les formats ne peuvent pas tous contenir les mêmes types d'informations et que les imprimantes ne savent pas tous les interpréter. Le format STL (stéréolithographie) est le premier à avoir été inventé avant d'être utilisé avec l'imprimante développée par Chuck Hall en 1987. Il s'agit du plus léger format neutre et, pour cette raison, il est le plus utilisé dans le domaine du prototypage rapide. Toutefois, le format STL convient à l'impression d'une couleur unique puisqu'il ne permet pas de conserver les informations relatives aux couleurs, du moins dans son format standard. Ainsi, ce format devrait être mis de côté à partir du moment où une impression multicolore est envisagée. Le format OBJ est également grandement utilisé. Capable de supporter des informations d'une extrême précision, il permet de conserver les informations relatives aux couleurs et aux textures. Ces qualités lui valent sa popularité grandissante étant donné que l'industrie tend à utiliser davantage l'impression 3D en couleur. Trancher en couche le modèle 3D que vous désirez imprimer et déterminer le chemin idéal pour y parvenir n'est pas la seule possibilité offerte par le trancheur. Ce dernier permet d'ajuster des paramètres de l'impression qui auront un impact important sur le rendu final. Alors qu'il est possible d'utiliser les paramètres d'impression par défaut, le logiciel de tranchage offre la liberté de les ajuster. Ainsi, selon les caractéristiques physiques du modèle à imprimer, le temps ou le matériel à votre disposition, le degré de précision espéré, les limites de votre imprimante, vous pourrez manipuler pour une dernière fois la pièce dans un environnement digital et une panoplie de variables. Ici, voici ceux que l'on retrouve habituellement. Certains trancheurs en possèdent d'autres, ou moins, que ceux énumérés ici, mais il n'en demeure pas moins que c'est à vous de déterminer si le trancheur que vous utilisez répond ou non à vos besoins. Une fois dans le logiciel de tranchage, bien que la modélisation de votre pièce soit terminée, vous pouvez encore en modifier certaines caractéristiques. En effet, il vous est habituellement possible d'en ajouter les dimensions globales X, Y et Z. Le logiciel peut également vous proposer par un simple clic de redimensionner automatiquement la pièce afin qu'elle ait la plus grande dimension possible. Le trancheur permet également de visualiser les limites spatiales de votre imprimante, par exemple la surface du plateau ou la hauteur maximale. Dans l'éventualité où un modèle dépasse ses limites, le tranchage vous permet de le couper sur différents plans X, Y ou Z et ainsi d'imprimer en même temps mais en une pièce séparée. Il ne restera qu'à unir les pièces par la suite, par exemple avec de la colle. Finalement, bien que vous ayez peut-être modélisé votre pièce afin qu'elle repose au centre de votre plateau d'impression, il se peut que votre pièce, une fois dans le logiciel de tranchage, ne soit pas sur le plateau, qu'il soit l'envers ou de côté ou qu'il ne soit pas centré. Les options de translation et de pivot sont alors nécessaires. Encore une fois, certains trancheurs offrent la possibilité de centrer ou d'aligner automatiquement sur la plateforme. De nombreux logiciels de tranchage offrent la possibilité d'ajouter des supports à votre modèle, aux endroits où une base serait bénéfique, voire nécessaire. En contexte d'impression par fabrication additive, cette possibilité est importante puisque l'impression se faisant par l'ajout de couches superposées, la matière première doit pouvoir être déposée sur une surface afin de s'imprimer correctement. Par exemple, si l'on veut imprimer un éléphant dont les pattes reposent sur le plateau d'impression, de nombreuses parties de son corps sont en surplomb, ses oreilles, sa trompe, ses défenses, la queue, le ventre, etc. À ce moment, les supports que l'on peut voir dans l'image ici, et qui sont réparables par la couleur verte, serviront d'appui qui pourront être enlevés une fois l'impression terminée. Et quand un support devient-il préférable ou nécessaire? Ben, la capacité d'imprimer en surplomb varie selon l'imprimante utilisée. Généralement, la règle y aide à prendre la bonne décision. Y, c'est-à-dire ce qui a une forme similaire à la lettre Y, peut généralement s'imprimer sans support puisque la plante gradue. La pente graduelle, moins de 45 degrés, assure suffisamment de matière sur laquelle le matériel peut reposer lors de l'impression. H, ce qui a une forme similaire à la lettre H, possède un surplomb central connecté à des côtés, ce que l'on appelle un pont. Tout pont devrait se voir ajouter un support à l'impression. Finalement, T, ce qui a une forme similaire à la lettre T, aura besoin d'un support. Cette règle sert de repère et s'applique à bien d'autres contextes. Par exemple, voici l'image d'un même chat imprimé à en 3D à trois reprises. Le premier a été imprimé sans support et on remarque que la matière première n'a pu se déposer sur l'abdomen et la queue, des endroits en surplomb, ce qui cause des défauts à ces endroits. Toutefois, le torse et la tête étant en pente graduelle, forme de la lettre Y, ont relativement bien été imprimés malgré l'absence de support. Des supports ont été ajoutés au chat du milieu et on peut remarquer que la queue et le torse sont maintenant mieux imprimés que dans le premier cas. Également on retrouve un support sous la tête qui assure que la tête s'imprime correctement. Alors que les trancheurs permettant d'ajouter des supports optimaux offrent habituellement de le faire automatiquement, cet ajout n'est pas nécessairement optimal. Il existe plusieurs types de supports et chacun d'eux présente des avantages ou inconvénients. Par exemple, la pièce de gauche a des supports linéaires alors que celles de droite sont en branches d'armes. Selon la complexité de votre pièce, le temps ou la matière première à votre disposition il s'avérera important de choisir le type de support adapté, le linéaire étant pour les pièces demandant plus de support mais peu économe et celui en branche d'âme pour des figures plus complexes et pour économiser de la matière et du temps. Bien que la tête d'impression ainsi que les matériaux utilisés en impression 3D seront abordés en profondeur dans un autre module, il est important de savoir que le trancheur nous permet de paramétrer ces éléments, Certaines imprimantes permettent d'imprimer différents matériaux ou possèdent plus d'une tête d'impression, alors que d'autres non. Dans tous les cas, sélectionner le matériel qui sera imprimé assure que d'autres paramètres seront adaptés à ce dernier. Également, dans le cas d'une imprimante munie de plus d'une tête d'impression, l'étape du tranchage sera l'occasion de paramétrer des options d'impression avancées pour que chacune des têtes fasse le travail espéré, par exemple, l'application d'une couleur différente. Les plateaux d'impression varient d'une imprimante à l'autre. Les différents types seront abordés plus en profondeur dans le prochain module. Toutefois, qu'importe l'imprimante, il est crucial que l'adhésion des pièces à imprimer sur le plateau d'adhésion soit optimale. Dans le cas contraire, la pièce risque de se décoller du plateau, ce qui ruine une impression. Afin d'optimiser l'adhésion de l'impression 3D au plateau, on peut en augmenter la surface de contact. Pour ce faire, à l'aide du trancheur, on peut lui ajouter un ou plusieurs éléments. Une jupe, une bordure ou un radeau. La jupe est une ligne qui entoure la pièce sans la toucher. Créée avant d'imprimer le modèle désiré, elle aide à établir un débit constant de matière première. La bordure est similaire à la jupe, mais elle touche aux arêtes de la base de la pièce à imprimer. Rapide imprimée, elle se sépare facilement de la pièce une fois l'impression complétée. Quant au radeau, il s'agit d'un treillis placé sur lequel va reposer le modèle imprimé, plutôt que sur le plateau. Le treillis, le radeau, peut aider à stabiliser un modèle avec une petite surface d'adhésion ou pour créer une base forte sur laquelle seront imprimées les parties supérieures. Comme les autres moyens, le radeau peut être enlevé une fois l'impression complétée. On peut concevoir la hauteur des couches comme étant un élément important de l'équation dont le résultat est la résolution de l'imprimante 3D. Les impressions faites de couches plus minces auront une surface plus lisse, ce qui peut être intéressant pour l'impression d'un modèle ayant beaucoup de détails. Toutefois, il prendra plus de temps d'imprimer un même objet avec des couches minces qu'avec des couches plus épaisses. À ce moment, il s'agit de choisir l'épaisseur qui répond le mieux à ses besoins en dosant précision et temps d'impression. Dans certains trancheurs, il est possible de modifier la hauteur des couches au cours d'une même impression, ce qui permet de les ajouter au besoin. Parfois, seul un œil avisé pourra voir la différence, alors que souvent la différence est flagrante. Le trancheur permet également de modifier la vitesse d'impression, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la tête d'impression se déplacera lorsqu'elle déposera de la matière première. Alors qu'à la vitesse optimale dépend de l'objet imprimé, plus une impression se fera rapidement, moins celle-ci sera détaillée. Ainsi, selon le temps à votre disposition et la résolution espérée, il faudra ajuster la vitesse d'impression conséquemment. Le remplissage dans un contexte d'impression 3D se mesure en pourcentage et se réfère à la densité de l'objet imprimé. Les trancheurs permettent de déterminer le remplissage souhaité ce qui donne la possibilité d'obtenir un objet plus solide en se rapprochant plus du 100% ou d'avoir un objet plus léger qui s'imprimera plus rapidement et qui nécessitera moins de matière première avec un taux de remplissage plus bas. En plus du taux de remplissage, le trancheur est l'outil de choix pour modifier le type de remplissage, soit sa forme, ce qui peut être bénéfique dans certains cas. Par exemple, la forme rectangulaire, le type de remplissage standard, permet une rigidité raisonnable dans toutes les directions, tout en étant la plus simple à imprimer. L'alvéole est un autre exemple populaire qui procure davantage de rigidité ré euh, que la forme rectangulaire, mais qui prend davantage de temps imprimé. Et chaque trancheur offre une palette de types de remplissage différents et, selon le temps, la matière première et le trancheur à votre disposition, vous devrez trouver le type qui répondra à vos besoins. Les fabricants de matières premières destinées à l'impression connaissent leur produit, mais pas l'imprimante que vous utiliserez. Ainsi, certains recommandent une température à laquelle leur produit devrait être plus performant. Toutefois, puisque cette température dépend de plusieurs facteurs comme l'imprimante utilisée et la température ambiante, D'autres fabricants préfèrent suggérer un intervalle de température et malheureusement, ce dernier est souvent trop grand pour donner une piste. À ce moment, le trancheur s'avère essentiel afin de modifier la température d'impression et faire des tests. En effet, une température trop basse ou trop élevée aura une répercussion sur la quantité, euh, la, la qualité de l'impression. Par exemple, une température trop élevée pourrait créer des fils parasites, alors qu'une température basse pourrait causer la séparation des couches. Bien que l'ajustement des paramètres peut être bénéfique, cette étape est facultative, contrairement à celle de la programmation de commandes numériques. Celle-ci est nécessaire puisqu'elle définit les séquences d'instructions pilotant l'imprimante 3D. Alors que le fichier issu du logiciel de modélisation contient les informations au modèle imprimé, le trancheur, lui, traduit ces informations en un langage compréhensible pour l'imprimante 3D, le G-code. Les trancheurs sont la meilleure façon de passer d'un modèle 3D en fichier G-code imprimable, mais l'utilisateur sacrifie une certaine flexibilité lors de leur utilisation. Tandis que certains préfèrent utiliser un trancheur pour générer automatiquement le G-code, d'autres se penchent plus vers les bibliothèques de G-code ou vont même jusqu'à écrire eux-mêmes les codes qui indiqueront à l'imprimante la température à utiliser, comment se déplacer et comment disposer de la matière première afin de construire les couches successives. Certains trancheurs offrent même la possibilité de générer un G-code qui pourrait être modifié manuellement avant d'être envoyé à l'imprimante. Les personnes initiées à la programmation informatique auront une longueur d'avance comparativement à un initié puisque le fonctionnement est similaire à certains langages, langages informatiques, par exemple le Python.